Bonjour Lina et merci à Madame le maire d'avoir euh, répondu à notre invitation afin de venir à la rencontre des jeunes de Drancy. Madame le maire, je me permets de vous poser la première question qui est de savoir quel est euh, le quotidien de maire Y a-t-il des jours de repos Et enfin, est-ce que vous arrivez à concilier euh, sans trop de difficultés le rôle de maire MIRE et le rôle de maire MERE -E La journée d'un maire, eh bien, euh, euh, elle commence d'abord par la journée d'une mère. Euh, qui se lève à 6h45 le matin euh, parce que euh, j'ai aussi euh, quatre enfants. Euh, une euh, dont j'ai la chance qu'elle a entamé des études supérieures, donc elle n'est plus la chance, elle n'est plus à la maison. Mais tout de même, euh, trois enfants, donc 19 ans, euh, 16 ans, 12 ans et euh, 8 ans. Donc ça commence par le quotidien de la mère qui se lève et qui fait le petit déjeuner comme, comme toutes les mamans font. Et puis après, une fois les enfants déposés à l'école, euh, par moi-même ou par mon mari, eh bien, la journée, à la mairie commence. Le quotidien d'un maire, il est, euh, il est compliqué. Il y a des choses qui sont euh, de la routine, c'est-à-dire des choses habituelles. On a ponctuellement des créneaux dans l'agenda qui sont réservés pour les rendez-vous. Les rendez-vous, ça peut être des rendez-vous des drancéens euh, qui euh, soit demandent un logement, soit cherchent un emploi, soit sont en difficulté sociale. Soit rencontrent un problème dans leur rue. Les rendez-vous, ça peut aussi être des agents municipaux. La ville de Drancy, c'est 1800 agents municipaux, donc qui ont des questions à me poser. Après les rendez-vous, il y a bien sûr tout ce qui est réunion. Donc les réunions qu'on peut avoir sur tous les gros projets de la ville. Euh, il y a aussi euh, les conseils municipaux. Il y a euh, les points euh, que je fais de manière hebdomadaire avec les grands responsables de services. Les directeurs des services techniques, par exemple, le directeur des services techniques qui me fait le point sur l'avancée des travaux, qui me propose, qui répond à mes demandes, qui note ce que je lui demande. Euh, grosso modo, ça, c'est le, le quotidien, c'est l'habituel, c'est tous les jours, c'est tous les jours euh, un petit peu euh, la même chose. Ensuite, il y a euh, bien sûr des réunions qui peuvent avoir lieu le soir. Réunions de riverains quand se pose un problème dans un quartier, avec un problème de circulation, où on va devoir changer des sens de circulation, voire des règles de stationnement pour faciliter le quotidien et rendre le cadre de vie plus agréable. Ça peut être des réunions avec des associations sur des projets qu'ils souhaitent soumettre au maire. Bien sûr, j'ai des adjoints. Un maire, il a des adjoints. Un adjoint, il agit par délégation du maire. Donc euh, j'ai euh, 14 adjoints avec en charge chacun des secteurs, comme le secteur jeunesse, euh, comme le secteur éducation, euh, d'autres euh, adjoints par exemple dans l'urbanisme, pour le sport, etc. Donc je reçois aussi euh, parfois les adjoints pour faire un point chacun euh, sur euh, leur délégation. Est-ce qu'il y a des jours de repos il n'y a pas de jours de repos et j'ai même envie de dire qu'il n'y a pas de vacances. Alors bien sûr, rassurez-vous, pour mes enfants, je pars en vacances. Mais même quand on part en vacances, en fait, un maire, il doit toujours être joignable. Joignable par la commissaire de police, euh, joignable par le directeur général des services. Donc... Déjà, ce n'est pas limité dans le temps, ça peut être les réunions, elles peuvent aller jusqu'à minuit, mais vous voyez qu'à minuit et demi, on peut m'appeler. Ou alors encore, juste avant l'été, à 3h30 du matin, il euh, y a eu euh, un incendie dans le quartier Cachin. Mais à 3h30 du matin, comme c'était un incendie avec des personnes qui ont dû sortir de leur domicile et des personnes que nous avions à reloger, à ce moment-là, je suis allée sur place. Je ne vais pas sur place systématiquement dès qu'il y a un problème en pleine nuit, mais quand ce sont des choses graves, je tiens à me rendre en personne sur les lieux. Donc voilà, ça peut être même la nuit. Et quand je disais euh, « non, il n'y a pas de vacances, il n'y a pas de repos », c'est qu'il n'y a pas de week-end. Grosso modo, le week-end d'un élu, il commence le dimanche à 17h. Samedi dernier, on avait l'inauguration du nouveau square pour le beau jour, Ibrahim Pella. J'avais le lancement de la fête de l'automne. J'avais un rendez-vous avec un riverain dans une rue aussi. Donc, vous voyez, c'est très divers. On va inaugurer, on va chez des gens. Donc, pas de samedi, pas de dimanche. Et, euh, et les vacances, même pendant les vacances, il faut pouvoir être joignable, répondre aux mails, répondre aux courriers. Voilà.